Mmh. bonjour bonjour hein. mes chéris attendez même, hein. <coughs> mon petit gang que je viens de faire sur moi attendez. Mmh. voilà vous êtes styliste modéliste hein. mmh. et puis il met l'autre aussi comme ça ça, ça va ici ah ouais, j'aime trop quoi <rire> bonjour bonjour bonjour j'ai un direct chaud chaud là c'est du hot c'est du hâte que j'ai pour vous donc attendez je finalise ici en bas mm -hmm. ça ça va ici bonjour connectez-vous moi je fais les choses je fais mes choses en direct devant vous mm -hmm. Voilà. Maintenant, ça la vient ici comme le sanja. Attends, on va faire ça comme le sandja. Bonjour, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Euh, regardez, vous avancez pensez quoi Eh bien, non. Mmh. Il ouais, faut que ça tienne sur moi. Voilà. Bon, bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis de bonne humeur, ok? Je suis pompé à fond. Mmh. J'ai un coup de gueule contre les femmes, ok Vous savez que j'ai beaucoup de témoignages de beaucoup de femmes qui se laissent distraire ou arrêter ou encore frustrées ou encore influencées par les. Mmh. J'ai juste beaucoup de situations comme ça et ça me, ça m'énerve, ça m'énerve. Oui. Vous dépendez trop de l'opinion que les autres se font de vous. Bonjour, bonjour. Attendez, j'arrange mon sanja. Oh là là. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas, il n'est pas là. Et je suis vraiment, je suis vraiment de bon humeur aujourd'hui. <rire> ah, et toi, il va ça. Ok. On doit parler. Ok. We need to talk. We need to talk. Vous ne pouvez pas continuer. Ah ouais, si tu veux le même, on peut te le poster. Hein. Ça, ça fait peut-être 2 kilos. 3, 2 et demi peut-être ou 3 kilos. Maximum, 3 kilos. Maximum vraiment. Ok. Ne venez pas me distraire. Pardon Vous avez fini Tiens de la table. Ok. Vous devez prendre l'habitude de. Vous devez prendre l'habitude d'être concentré sur ce que vous voulez, d'être concentré euh, sur votre, vos capacités. Entre les femmes qui ont dit, oh, j'ai découvert que mon mari a le talisman dans son porte-monnaie euh, parce qu'il va agir contre moi. Euh, L'autre qui va dire, voilà, si n'étais pas mariée, c'est que je suis à loin. Donc, tu sais à l'intérieur de toi que lhomme si, il m'aime, je l'aime, mais il ne serait pas heureux de me voir. Supposons, peut-être, il y en a parmi vous, vous savez que vous pouvez être célèbre. mais je ne sais pas pourquoi le réseau dérange. Attendez, je vais mettre... Un de mes téléphones là, j'ai un autre téléphone que je vais utiliser. Parce que je suis en train de le wifi. C'est pour ça que ça dérange. Parce que le toli que j'avais dit là, ça se rend un peu chaud, c'est une personne. Ouais, tu l'as appelé pourquoi Le problème que j'ai... Tu, tu as laissé la levure de ce truc. Tu as fait avec quelle levue Le levue des Tel euh... Il y a une levure qui s'appelle levure rapide. Ce n'est pas ça que tu as fait, non c'est la levure. C'est la levure ce que je fais La levure fait la dernière fois. Ça, ce n'est pas bon. Il la levure a quand même acheté Ça, la levure chimique en route. Et une fois, tu, est là, tu achètes deux ou trois paquets de le levure chimique, le sachet-là. Ce n'est pas bon. Ça mmh. ne monte pas bien. Il y a l'autre qu'on appelle levure rapide achète ce qui est en poudre blanche, je vais faire une autre recette à l'écran parce que ça c'est, regarde, ça c'est pas, c'est pas bien monté truc c'est ce qu'elle lui disait à elle tout à l'heure ça ne donne pas comme. mais quand c'est en a tu changes, moi je je ne sais pas n'importe quoi mes invités, mamie il va pas mal à peu près quand tu manges, ça doit être une bonne expérience dans ta bouche On va ah une oui oui la famille, la ben dis-lui alors Je m'excuse, j'ai des invités à la maison, ils ne répondent pas comme je veux. Donc. Mm -hmm. Attendez. Je cherche l'autre téléphone. Ma fille a mis mon sac Ma wetine. Oui, bon, je vais arrêter le direct, si C'est l'autre parce que. Une bonne chose, j'ai trouvé mon sac.